Aujourd'hui on parle de push press, shoulder press, push jerk, split jerk <rire> Donc si c'est des mouvements qui t'intéressent et dont as envie d'apprendre à un peu mieux les connaître euh, Ou mieux les gérer, et eh bah tu es bienvenue dans cette vidéo et ça commence maintenant Hello moi c'est Dunia, bonjour, merci beaucoup euh, d'être sur ma chaîne YouTube qui est dédiée au CrossFit comme vous le savez déjà. Vous êtes de plus en plus nombreux, c'est dingue, merci beaucoup, je suis très très contente, merci, merci, merci. Euh, avant de commencer cette vidéo, et bah vu que vous êtes nombreux et que vous êtes beaucoup aussi à regarder mes vidéos, sans être abonné, donc... Abonnez-vous à ma vidéo, n'hésitez pas, euh, cliquez sur la petite cloche pour avoir des notifications, vous allez recevoir plein de vidéos, j'en fais à peu près 4 là, en ce moment, 4 par semaine qui sortent Donc euh, des vidéos sur le crossfit, sur l'entraînement, sur euh, plein de choses trop cool, donc euh, voilà, bienvenue quest d'autres. Bah Comment cette vidéo si tu as des choses à dire Peut-être sur la progression euh, de tes mouvements ou peut-être euh, quelque chose que tu as compris que tu n'avais pas compris avant donc ça c'est ça, et pour terminer, va faire un petit tour sur le lien qui va s'afficher en bas et en haut Pour aller voir à peu près ce que je fais à côté, notamment pour ma, ma petite formation chérie Donc euh, voilà, et on va pouvoir commencer cette vidéo Le but de ma vidéo aujourd'hui c'est de, euh, comme si vous étiez dans ma classe de CrossFit Vous êtes là, vous êtes tous là, et on va commencer à faire un cours ensemble euh, Sachant que bah, moi je donne plus de cours je donne plus de cours depuis longtemps, depuis que les salles sont fermées, je donne plus de cours, évidemment. Euh, et, euh, et voilà, l'avenir fait aussi que c'est pas forcément quelque chose que je vais beaucoup, beaucoup faire, même si c'est vraiment ma euh, passion. Je suis passionnée par ça. Je, suis une... enfin, je pense que si vous me suivez un peu sur cette chaîne YouTube, je pense que vous l'avez compris, je suis passionnée par mon métier c'est ma passion et ce qui me passionne le plus dans mon métier c'est l'apprentissage c'est apprendre aux autres et voir les autres s'évoluer alors ça c'est un truc je vous jure ça me procure un, un espèce de bien-être intérieur de voir des gens qui ont évolué grâce à moi et d'ailleurs, euh, quand j'étais un peu plus jeune euh, Et que j'apprenais encore à bien coacher CrossFit On m'a dit une phrase qui est restée en tête et on m'a dit Si tu arrives à faire faire ce mouvement à cette personne Cette personne, elle se souviendra toute sa vie de toi Donc, par exemple, si tu arrives à faire, à faire les premiers muscle-up à quelqu'un Ou les premiers double-under à quelqu'un Bah cette personne, elle se souviendra toute sa vie de toi Et ça, c'est vraiment un leitmotiv pour moi Donc aujourd'hui, vous faites partie de ma classe Et je vais vous éduquer les quatre mouvements de presse qu'on a dans le crossfit, sachant que 3 euh, oui, trois d'entre eux font partie du level 1, qu'on appellera des mouvements fondamentaux, donc ils font partie de la base du crossfit euh, et euh, du coup on en ajoute un en plus qu'on va appeler le speed jerk qui casse la tête à tout le monde, celui-là et pour autant, il est incroyable et moi j'adore, et ben, on va parler de ces quatre mouvements-là, donc j'ai filmé <rire> tout ça et je vais mettre les vidéos approximativement par là. J'aurais jamais pu faire la météo puisque. Vas-y, laisse tomber du cheveu black, c'est mort. Ça <rire> va, je rigole, je rigole. Mais j'aurais jamais pu faire la météo. Euh, cependant, je vais quand même vous mettre une vidéo ici. Je vous ai mis, donc sur mon écran Normalement, vous voyez mon écran. Je vous ai mis euh, une des pages du levéna donc qui parle du développé debout, donc Shoulder Press. Il est hyper important et il y a des choses à retenir parce qu'elles sont super importantes. Notamment, quand on fait tous des mouvements de presse, donc des mouvements qui doivent monter au-dessus de la tête, il faut absolument que les pieds soient sous, la... sous les hanches, ne serait-ce que pour aller chercher l'énergie dans le sol. Plus les jambes sont écartées et moins vous allez adhérer sur votre mouvement. Donc on va essayer de resserre vraiment les pieds sous les hanches. Ensuite, ils nous disent les mains juste à l'extérieur des épaules. Donc ça, c'est vrai. Il ne faut, que... faut pas que vos mains touchent vos épaules parce que c'est gênant. Il faut qu'elles soient légèrement ouvertes, voilà, de cette façon-là. Il faut que ce soit naturel, en tout cas pour l'articulation de l'épaule ensuite la barre elle est légèrement en avant si vous voyez sur ma vidéo vous allez vous allez vite voir que avant de monter ma barre déjà mes coudes sont baissés vers le sol ok on les voit ils sont bien baissés vers le sol et non seulement ce que je vais faire c'est que je vais avancer mes épaules voilà je sais pas si vous l'avez cal calculé là on va revenir en arrière en là je suis normale et je vais juste voilà, avancer légèrement mes épaules et reculer ma tête Je me rappelle le, au level 1 je crois Ils prennent l'exemple d'une couche sale de bébé Et ils disent c'est comme si il euh, y a une couche sale qui est devant vous Et vous ne voulez absolument pas sentir, et vous allez pousser Plutôt que de faire ça, on va vous vraiment vous demander de pousser la tête vers l'arrière Donc en fait c'est ça l'idée C'est ma barre elle est sur mes épaules Je vais vraiment sortir les épaules et pousser la tête avant de presser ma barre au dessus de la tête Donc ça c'est ça Ensuite, du coup, ce qu'ils nous disent, ils disent que les coudes doivent être maintenus sous la barre et devant la barre. C'est sûr que il faut absolument pas que les coudes soient levés parce que quand vous faites des, des, des montées de coudes comme ça, on est plus sur du front squat, euh, sur un mouvement on va venir descendre. Mais il faut éviter parce que le problème de ça, c'est que quand vous allez venir presser, vous êtes obligé de pousser fort la tête vers l'arrière et peut-être que la barre elle va partir dans une mauvaise direction. Or, la barre, elle doit vraiment monter en haut. Donc pour qu'elle monte en haut, je suis obligé d'avoir les coudes légèrement vers le sol pour l'armer directement vers le plafond plutôt que de l'armer vers l'arrière et m'obliger à pousser la tête, voilà, ça ne va pas ensemble. Et du coup, ils nous disent aussi ceinture abdominale contractée, ce qui est logique, et prise fermée avec le pouce sur la barre. Donc, on revient à mon mouvement. On va regarder sur, ce... sur cet écran-là. Donc, mon taf, c'est pieds sous les hanches, jambes tendues, fessiers serrés qu'on va venir voir ici, okay les épaules et les coudes vers le sol, la barre, elle est maintenue dans ma main. Et du coup, je vais venir vraiment presser en poussant la tête vers l'arrière. Ça va donner ça. Ok Je termine mon mouvement, la barre au-dessus de la tête. Tac. Au-dessus de la tête. Et donc je verrouille mes épaules Je suis pas obligée d'avancer la tête autant Mais ça c'est un vieux défaut de compétition En fait quand on veut vraiment que le juge voit euh, la barre validée On va faire ça Mais c'est pas obligatoire Vous pouvez garder la tête ici tranquillement Vous n'êtes pas obligé de mettre autant de pression Je m'en suis tout simplement pas rendue compte en filmant. Et je vais la laisser redescendre tranquillement sur mes épaules Et je vais recommencer Tac Okay. Il n'y a pas de mouvement de jambes, mon nombril il est rentré et mes fessiers surtout sont très engagés pour préserver mes lombaires et éviter de pousser avec le dos. Ça va être assez naturel pour certaines personnes de vous pousser avec le dos, ok. mais il faut quand même s'assurer que les fesses sont serrées. Si les fesses sont bien serrées et la chaîne postérieure est engagée, ce n'est pas trop grave de pousser vers l'arrière. Seulement si ce n'est pas le cas, attention parce que vous pouvez vous blesser. Ensuite, on passe au push press. On va regarder ensemble d'abord la... la vidéo. J'aurais pu faire mannequin pour crossfit, vous pensez ou pas <rire> Peut-être il ne pas accepté tous ces cheveux. Voilà, ok. Donc, on va revenir ici. Et on va prendre très rapido ce 1 Qu'est-ce qu'ils nous disent Ils nous disent position des pieds, largeur des hanches. Toujours, toujours, toujours. Ça ne va ça pas changer. Pour tous les mouvements de presse, ça ne va pas changer. Largeur, toujours des hanches. Ensuite, main juste à l'extérieur des épaules. Toujours la même chose. En fait, c'est toujours, toujours la même chose. On reprend le mouvement d'avant. Mais on rajoute quelques petits trucs. Donc, barre devant les épaules, coude maintenu sous la barre, sentir abdominale contractée et prise main avec les pouces autour de la barre. Alors rien qu'à changer. Sauf que cette fois-ci, en termes d'exécution, on va faire ce qu'on appelle un dip. Un dip, c'est une petite impulsion. Ok, Je vais vous montrer en vidéo. Par exemple, là. Et dip, voilà. Du coup, j'ai dipé. J'ai fléchi légèrement les jambes. Quand je fais un dip, ma poitrine ne doit pas avancer vers l'avant ni vers l'arrière. Elle doit rester ce qu'on appellera neutre. Je dois fléchir les jambes légèrement, pour pouvoir faire une extension de hanche. Pour faire une extension de hanche, je vais avoir besoin de cuisses, disques jambiers et de fessiers. C'est vraiment une contraction des fesses et une poussée dans le sol qui va faire que je vais pouvoir tendre mes jambes. Et bien bah, c'est ce qu'on veut, je fléchis légèrement pour paf, repartir le plus haut possible. Et en fait, c'est cette espèce d'impulsion que je vais donner dans le bas de mon corps qui va remonter dans le haut de mon corps et qui va permettre à mes épaules de éjecter ce qu'il y a dessus. Donc du coup, là comme j'ai une barre, je vais vraiment venir fléchir, éjecter et réceptionner bras tendus. Je ne peux pas aller chercher ma barre en fléchissant les jambes. Je suis vraiment obligée de monter cette charge... Et de la garder bien en haut. Et c'est le but du push-press. C'est pour ça qu'il est dur. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas mettre beaucoup de charge. Parce que du coup, comme je n'ai pas le droit d'aller la chercher en dessous. Ce qui est beaucoup plus facile et ce qu'on verra après. Comme je n'ai pas le droit d'aller chercher en dessous. Je suis obligé de presser beaucoup plus fort dans les jambes et dans les épaules. Pour pouvoir la monter très haute. Regardez. En vidéo, ça donne ça. Vous voyez Je vais la refaire. Je dip. Tac. Là, j'ai un dip. Et vous allez voir que je vais remonter. Lorsque je vais remonter, ici... Mes jambes, elles vont se tendre directement, elles ne vont pas se réfléchir. Ça donne... paf. elles ne se sont pas réfléchies. Elles sont toujours tendues. Ok Donc, je fléchis, je tends et je ne peux plus les réfléchir. Terminé. Ma barre, elle est censée être au-dessus de ma tête après ça. Si elle n'est pas au-dessus de ma tête, bah j'ai loupé ma tête. Ma... Une fois que c'est fait, même chose, je redescends sur les épaules et je recommence. Je dis, je presse fort, j'ai le droit de monter sur talon, mais ça ne doit pas être intentionnel. En fait, le fait de monter sur ce talon, c'est l'impulsion qui va vous la donner, c'est l'espèce la, la, de, de mouvement aérien qui vous la donne, parce que vous avez mis de la puissance dans les talons, mais il faut vraiment chercher à pousser fort dans les talons avant d'essayer de pousser dans les pointes de pied. Et du coup, le fait de pousser fort dans les talons, ça va engager la chaîne postérieure, ce qui engage la chaîne postérieure permet une grosse impulsion vers le haut. Et donc j'ai poussé légèrement ma tête, vous, vous avez vu elle n'est pas non plus comme ça Et poussé légèrement vers l'arrière pour laisser la place à ma barre Sinon ça tape dans le menton et ça fait mal Pour l'avoir fait une fois, je ne le referai pas deux Et une fois qu'elle est en haut, je verrouille Tac, voilà, et mon mouvement est terminé Donc ça c'était pour le push press Bon, ensuite push jerk. Si vous avez suivi l'explication, vous avez compris que du coup c'est le, le mouvement dont je parlais Le push press, je peux pousser fort dans les jambes et réceptionner bras tendus, jambes tendues. Le push jerk, je vais avoir le droit toujours d'expulser ma barre et d'aller la chercher en fléchissant. Pourquoi Il faut imaginer que cette charge, je veux la monter en haut, on est bien d'accord. Sur le push press, je vais la monter, mais je vais être obligé de la monter très très haute. Pour aller la chercher avec mes bras Sauf que pour le pouce -er, L'idée c'est vraiment de l'expulser Mais comme elle, elle est censée être lourde Je ne vais pas pouvoir aller la chercher bras Jambes tendues, c'est impossible Parce qu'elle sera beaucoup trop lourde Donc je vais venir, une fois que ça s'est expulsé Je vais venir fléchir pour aller la chercher Ce qui va me permettre d'aller la chercher De beaucoup moins haut que si j'étais debout Ce qui est complètement logique Impulsion, extension Et une fois que j'ai fait mon extension Je réfléchis, tac Pour aller chercher ma barre beaucoup beaucoup plus basse. Et ça, ce push jerk ça va me permettre de mettre des charges beaucoup plus lourdes que sur le push-press. Le push-press, c'est un exercice qui ne peut pas contenir une charge énorme. C'est comme un thruster. Vous n'allez jamais mettre une charge énorme sur un thruster. Par contre, sur un clean and vous allez pouvoir mettre peut-être des fois deux fois plus. Donc du coup, ce mouvement, il est vraiment, vraiment efficace si la charge, elle est lourde mais aussi si j'ai du barbell cycling par exemple beaucoup de répétitions je vais plutôt prendre du push jerk parce que du coup ça va me permettre d'aller chercher ma barre un peu plus basse et ça va laisser mes épaules un peu tranquilles parce que quand je fais du euh, push press je vais devoir fléchir dans les jambes et pousser fort aussi et utiliser aussi fort mes épaules pour qu'elles montent là-bas. Or là, si c'est du barbell cycling, je peux aller la chercher. Moi, je ne vais pas m'embêter à utiliser que la force de mes jambes. Et d'ailleurs, ça va préserver aussi mes jambes. Donc, c'est important aussi, quand vous faites du barbell cycling, d'intégrer le push jerk. Donc, tac, tac. Et je la redescends. Je fléchis, je dip, je réfléchis et je tends pour terminer mon mouvement. Si on regarde un peu dans le level 1 ce qu'ils disent... Hum, donc, position de départ, c'est la même que, que partout. Exécution, la commande est deep, impulsion, développé deep, c'est ce qu'on a dit. Plus, donc, deep, légère flexion des hanches, des genoux, poussant légèrement vers le haut, les fesses en arrière et le buste droit. Impulsion, extension rapide et complète des hanches et développé de deep rentrer les hanches et descendre le corps sous la barre, tout en développant rapidement la barre au-dessus de la tête, ok et réception de la barre avec les bras verrouillés au-dessus de la tête, ça c'est normal, et se mettre debout en extension totale. Et donc, pour terminer, le split gym qui n'est pas dans le level 1, hein le speed jerk il n'est pas dans le level 1, euh, le speed c'est vraiment un mouvement d'haltérophilie pur et dur, euh, bien, les autres aussi mais celui-là il est vraiment très utilisé en altérophilie. et il y a beaucoup beaucoup de choses qui se disent sur ce mouvement et à la fois pas grand chose. J'ai l'impression que comme ce mouvement n'est pas spécialement très maîtrisé à la fois par les coachs et par les gens c'est très difficile de l'enseigner. Donc du coup, on va le voir ensemble assez furtivement et j'en ferai une vidéo toute entière parce que c'est un mouvement qui nécessite une vidéo entière. Donc du coup, je vais vous faire voir le speed jerk. Donc dans l'idée, le speed jerk, je commence avec un dip, je fais une extension, paf, et je glisse rapidement en dessous en position de fente. Je m'implante fort dans le sol et une fois que je suis implanté dans le sol... Je mets mon pied droit sous la enfin mon pied avant sous la hanche et mon pied arrière sous la hanche. Qu'est-ce qu'il y a à retenir sur ce mouvement euh, Beaucoup de choses. La première chose c'est que le split jerk il est propre à chacun. La deuxième chose c'est qu'on est tous différents donc on n'a pas la même morphologie et du coup on peut pas dire c'est pour moi selon moi. On peut on, il faut éviter de dire c'est un pied devant un pied derrière deux pieds devant deux pieds derrière truc. On évite ok on évite c'est comme les départs de sprint vous voyez quand on est dans les starting blocks. Euh, c'est beaucoup dit qu'il faut deux pieds et trois pieds, ok? Oui, mais ça, c'est la théorie, mais en pratique, ça se passe pas toujours comme ça. Il faut des fois adapter pour chacun parce qu'on a les tibias qui sont pas de la même longueur, on a les fémurs qui sont pas de la même longueur, et du coup, c'est très difficile de dire à une personne qui fait deux mètres et une personne qui fait un mètre cinquante de dire un pied devant, un pied derrière. Non, non, non, non, on évite de faire ça. Ce qu'il faut, c'est que quand on voit ma fente et mon atterrissage. Là Paf Là Ok Je n'ai pas la prétention de dire qu'elle est parfaite Je pense que je vais moi aussi pouvoir toujours m'améliorer Et c'est ce que je veux, je veux toujours m'améliorer Je ne peux, peux pas stagner, c'est impossible de stagner Ok, il faut toujours s'améliorer Donc du coup, là quand on voit ma fente On voit que la barre, elle est au-dessus de mes épaules On est bien d'accord Ok, ça donne un dessus d'épaule Ensuite, si on continue le trait, il y a mes hanches Et si on continue un peu, tac, ça tombe ici donc, le poids, il est assez équitablement réparti. J'ai la poitrine vers l'avant et j'ai quand même les fesses légèrement vers l'arrière. ok J'ai mon genou qui est au-dessus de mon talon. Un petit peu, ça, ça pourrait être mieux, mais il est au-dessus de mon talon. Okay j'ai quasiment 55% du poids du corps sur ma jambe avant et le reste, il stabilise sur ma jambe arrière. ok Ma fente, elle est assez large. Et pour avoir été coaché par un, un coach d'haltéro, parce que moi aussi je suis coachée, ça, ça m'arrive assez souvent. Pour avoir été coaché par un coach d'haltéro, euh, il ne faut pas hésiter à ouvrir la, la fente vers l'avant. Il ne faut pas hésiter pour avoir de l'adhérence et pour pouvoir plonger le plus bas. Il ne faut pas que la fente soit trop grande, mais il ne faut pas non plus qu'elle soit trop petite. Donc du coup, ce que je vous invite à faire, ça va être surtout de travailler un mouvement qui est assez sympa. Je me mets en position avec ma barre, je fléchis, je teste je stabilise en fente donc là et je regarde vers l'avant si je suis assez stable je regarde un peu vers l'arrière si je suis assez stable je me filme pour voir la grandeur de ma fente d'accord et du coup je travaille de façon à ce que mon poids soit bien réparti sur l'avant et l'arrière, mais légèrement plus vers l'avant, à ce que ma stabilité soit bonne, que mon bassin soit pas trop vers l'arrière, il faut pas que ça soit cambré, ok Il faut quand même qu'il y ait de l'engagement au niveau des abdos et surtout que ma barre elle arrive bien au-dessus. Ça c'est le plus important. Du coup, ce qui est le plus important pour moi dans ce mouvement là c'est pas tant la réception, mais c'est l'exécution. Je m'explique. Quand vous dipez, tac, déjà mon dip il est droit. Okay souvent les gens dip légèrement vers l'avant. Du coup, ça donne que si je dip légèrement vers l'avant, quand je vais faire ça, ma barre elle va partir légèrement en haut. Ce qu'il faudrait dans l'idéal, c'est que ma barre elle aille tout droit le plus vite possible. Ok, voilà, et qu'on évite qu'elle parte vers l'avant. Ok, parce que le problème des gens en règle c'est que la barre elle part trop vers l'avant, elle fait trop le tour de la tête, et du coup, quand elle arrive ici, elle tombe devant. Et c'est logique. C'est complètement logique. Donc, en fait, dans l'idée, ce que vous devriez travailler, c'est surtout ça. Vous mettre avec votre barre, fléchir, pousser, fléchir, pousser encore. Et ensuite, une fois que je le sens, tac, tac, paf. Je, je, je chute, vraiment. De façon à ce que la trajectoire de ma barre, elle soit toujours vraiment, vraiment bonne et qu'elle aille vers le haut, qu'elle aille jamais vers l'avant. Et c'est exactement pareil pour euh, tous les autres, en fait. Surtout sur le, le poussière, que c'est la même chose. Si vous faites ça, eh ben, elle, elle va partir vers l'avant. Or, si vous travaillez bien votre trajectoire... Donc, je sors mes épaules, je fléchis, tac. Et ben elle arrivera forcément en haut. Et après, c'est à vous de travailler la charge, c'est à vous de travailler la puissance de, de vos jambes et surtout la rapidité. Le speed jack, c'est un exercice de rapidité et de puissance vraiment max. Donc, du coup, il faudra le travailler. On se la mate une petite dernière fois. Ça donne. dip. Vous voyez J'ai dipé, j'ai fait mon extension et là, je vais m'implanter fort dans le sol, voilà. Il y a un impact, vous voyez Il y a vraiment un impact, il faut penser à ça. C'est ce qui est le plus important pour moi dans le speedjack. Une fois que j'ai fini, ça c'est la règle de base, s'il vous plaît, toutes les personnes qui ne font pas ça, à partir de maintenant, vous quittez cette vidéo et vous faites ça s'il vous plaît, c'est obligatoire. Vous revenez avec le pied avant sous la hanche, puis le pied arrière. Vous ne pouvez et vous n'avez pas le droit de louper une barre parce que vous êtes revenu avec la jambe arrière. Le fait de revenir avec la jambe arrière, comme elle est trop loin, la jambe arrière par rapport à la jambe avant, et bien bah, du coup, ça fait une espèce de variation de poids de corps et vous allez perdre l'équilibre, bah, elle va tomber. Si vous loupez une barre comme ça, bêtement, vous pouvez déjà vous dire, putain, je suis bête, mais je suis bête. <rire> Parce que c'est une erreur que vous pouvez changer dans l'immédiat, là, tout de suite. Okay c'est juste un petit peu de concentration. J'ai stabilisé, je mets pieds sous la hanche, puis l'autre. Dernière chose, moi, je travaille beaucoup en tempo. Je vais vous faire voir une vidéo là, parce que je, elle est quelque part dans mon téléphone, je vais la trouver. Je travaille énormément en tempo, sur le speed surtout. Paf, je bouge plus. Je vois si je tiens bien. Si je tiens bien, je reviens. Mais ça m'aide beaucoup parce que la précipitation, c'est ce qui fera que vous louperez la plupart de vos rêves. Et ça, c'est inadmissible. C'est inadmissible de perdre, de louper une répétition par précipitation. Donc, on fait attention à ça et on garde cette règle en tête. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter et on se retrouve bientôt pour une autre. Je vous fais plein de gros bisous. Bye